Salut les rôlistes et bienvenue dans ce nouveau Hors Roleplay numéro 13, janvier 2018. Bonne année à vous On commence tout de suite par les nouvelles de la chaîne. Les Chroniques du Dragon euh, numéro 18 et 19 ont été entamées euh, au niveau de l'écriture. Comme j'ai eu du mal à trouver euh, de, quoi, de quoi tourner correctement euh, la Chronique du Dragon numéro 17, euh, eh bien je prends l'avance et j'en écris d'autres afin de pouvoir éventuellement euh, les tourner euh, dès que l'occasion se présente. Euh, le blog, ça y est, j'ai enfin lancé mon blog, ça fait un petit moment que je l'avais installé, je m'en étais jamais vraiment occupé. Euh, dessus, vous avez déjà quelques articles de Ben. Euh, moi, je vais essayer de publier régulièrement des articles dessus, il y en a déjà quelques-uns euh, qui ont été publiés automatiquement avec les vidéos. Euh, et d'autres euh, d'ores et déjà rédigés. Donc bah, n'hésitez pas à aller le voir, à me laisser vos commentaires dessus, et euh, bah, voilà, ce sera un autre moyen d'interaction avec moi. Euh, L'avantage par rapport euh, aux vidéos, c'est qu'il est plus facile pour moi éventuellement de faire un petit billet de blog, euh, que ce soit pour donner des nouvelles ou parler d'un truc, que d'en faire forcément une vidéo. Donc, euh, donc bah, venez, venez en masse sur cdg.anythingtoday.net euh, Je vous mets le lien évidemment en description. On passe à la statistique du mois, on va aller un petit peu sur Twitter pour changer, et sur Twitter, vous êtes désormais 220 à me suivre. Euh, J'ai ouvert le Twitter à peu près en même temps que la chaîne, donc, euh, donc on est sur un rapport d'un cinquième à peu près. Euh, et bien salut les twittos, merci de me suivre, euh, vous êtes probablement ceux qui réagissaient le, le plus, puisque de temps en temps je fais des petits sondages sur, euh, sur Twitter. Et, et puis bah, évidemment, bah, si vous ne me suivez pas sur Twitter, vous n'allez pas pouvoir participer. Euh, mes tweets ont eu un taux d'affichage de 3874 impressions, c'est-à-dire le nombre de personnes qui l'ont vu, euh, au cours des 7 derniers jours. Donc euh, bah, voilà, c'est beaucoup plus que d'habitude. Je crois qu'il y a un tweet qui a dû être partagé peut-être par quelqu'un qui a plus d'abonnés que moi, euh, puisque, puisque voilà, il y, y a un jour donné où il y en a euh, 3000 sur, sur les 3800. Voilà, bah si, si vous avez un compte Twitter, n'hésitez pas à me suivre, j'y retweet quelques trucs sur le jeu de rôle, euh, j'y annonce évidemment mes nouvelles vidéos, et puis de temps en temps un petit, un petit sondage pour, pour m'aider à prendre une décision rapport à la chaîne. On en arrive au moment que beaucoup d'entre vous attendent, le tirage au sort pour le gagnant du concours des 1000 abonnés pour l'exemplaire de Itos. Euh, merci encore à la loutre release de l'avoir offert ce lot, euh, on va pouvoir faire un heureux par le plus grand des hasards, vous avez été exactement 20 à participer, 18 en commentaire YouTube, 1 par Twitter et 1 par euh, mail. Euh, donc je vais tirer un des 20 pour sélectionner qui va pouvoir euh, recevoir le jeu de rôle Itos. 14, eh bien 14, il s'agit d'Elfus24. Euh, tu me dis, je participe, il a l'air bien sympa ce Itos. Et bien effectivement, il a l'air bien sympa. Euh, je te contacte de façon privée dès la fin de ce tournage, afin de, de voir pour les modalités, euh, pour t'envoyer ton lot. En tout cas, félicitations à toi, Elfus, pour toi, Itos, et l'idée associée, offerte par la Loutre rôliste. Merci encore, à la Loutre, wif wif On va passer à une question du mois. Euh, il nous reste 8 questions, puisque la dernière fois, nous en avions 10, on en a posé deux. Donc, un petit dé pour savoir à qui je réponds. Nous avons en numéro 6, nous avons Fieroc sur Twitter qui me demande « J'avais une question. Plusieurs personnes dénoncent le JDR comme un milieu sexiste et discriminant. Or, mes joueurs sont les personnes les plus ouvertes que je connaisse. As-tu des témoignages ou un avis là-dessus » Euh, Témoignage, non pas spécialement euh, je suis je suis assez d'accord avec toi moi les, les les joueurs que je connais ont tendance à être des gens très ouverts mais bon après le le gdr est une activité ouverte donc il y a de il y a il y a de tout chez les joueurs j'ai envie de dire qu'il y a probablement plein de cons aussi euh, et puis on est toujours contre quelqu'un donc euh, non moi je ne pense pas que que le jeu de rôle soit un milieu sexiste après il a longtemps été présenté comme tel euh, il a peut-être longtemps été euh, fermé aux filles pendant quelque temps au début mais plus de fait que, euh, de, de, que de volonté de quiconque je pense que c'était surtout euh, au début euh, un peu l'image qu'on avait le rolliste c'est le gars pas bien dans sa peau qui est dans la cave avec ses copains euh, et, et ils jouent entre eux parce que de bah, toute façon ils sont trop timides pour parler aux filles donc, euh, donc voilà donc ça je pense que d'une ça si ça a été vrai, ça a pas duré bien longtemps. Euh, donc, je pense que ça c'est pas vrai. Moi, je fréquente des clubs et différentes tables de jeux de rôle et il est vrai qu'on est en gros euh, plus ou moins 50-50 euh, euh, au niveau parité. Donc, c'est pas quelque chose que je constate. C'est quelque chose qu'on constate de moins en moins. Je l'ai constaté un petit peu à l'adolescence, mais c'est bah, principalement de, de mon fait. C'était, on était. Pas trop avec des filles comme copines, donc entre, entre potes, et bah on jouait entre mecs, mais on aurait, on aurait adoré avoir une fille à notable, aujourd'hui, bah, voilà, on a autant d'hommes que de femmes à notable, c'est pas un problème. Donc, euh, donc voilà, je, je pense qu'effectivement le jeu de rôle est perçu comme ça, euh, mais de mon avis, euh, il ne l'est pas du tout. Le jeu de rôle n'est pas sexiste, et absolument pas discriminant. Voilà, Fieroc, j'espère que ça répond à ta question, merci en tout cas de l'avoir posée. Euh, N'hésite pas à en poser d'autres. Euh, je sais que la tienne, ça fait un moment qu'elle traînait. Je suis ravi d'avoir pu y répondre. Et pour les autres, eh n'hésitez pas à poser des questions. Cdg AskFab, Cdg Merlin euh, en commentaire YouTube, par email anythingtodaynet.com ou bien par Twitter at anythingtodaynt. Voilà. Et on va terminer par euh, la dernière partie euh, que j'ai fait. Eh bien, le dernier jeu que j'ai essayé, il s'agit de SOMBRE, euh, la peur comme au cinéma, euh, par Joanne Scipion. Euh, C'est une partie qu'on a fait euh, lors d'une soirée à thème, donc euh, la, la soirée était déjà bien entamée, on n'avait que quelques heures devant nous, donc, euh, donc le, le, le MJ euh, a proposé une table de sombre euh, pour pouvoir faire une petite partie assez rapide. Et eh ben j'ai été j'ai été très très content de cette partie, une super découverte, sombre depuis le temps que j'en entendais parler, fallait bien que j'essaye. Euh, et bien sombre est un super jeu je pense qu'il retranscrit parfaitement euh, le, le type de, le type de, de récit qu'il veut, qu veut faire vivre euh, donc nous bon, voilà, on était en milieu de soirée à thème on était plutôt dans un ton léger hein. on n'est pas, pas tombé spécialement dans l'horreur mais, euh, mais, mais on a énormément ri on a, on a, on a couru avec nos persos on a transpiré avec eux quand même euh, un, un, un bon petit slasher euh, je pense plus ou moins improvisé euh, de la part de notre M.G mais en tout cas c'était très bien euh, Sombre est un jeu qui a un système tout à fait adapté à son propos. Euh, c'est très simple, on, on s'y fait tout de suite. Il y, a, il, y a des, il y a un petit système de malus euh, bonus euh, qui, qui viennent mettre du piment euh, dans la narration, euh, à l'instant le plus propice ou pas. Et, euh, et ça, ça j'ai vraiment, ai vraiment aimé. Le, le, le coup des deux jauges euh, de, sur 12 là, qui sont à la fois la stat et les PV, c'est parfait, c'est très bien, c est, c est, c est, on va vraiment pouvoir servir le, le slasher ou le film d'horreur avec ce système là, donc bah, sombre, bah, je vais me faire euh, d'autres expériences dessus si possible. Je, je sais qu'il y en a plusieurs qui existent, donc euh, je, je me paierai peut-être quelques livrets. Sombre est une super découverte. En tout cas, bravo Johan, euh, ton jeu il est comme ça, continue, continue à le travailler. Euh, je savais que ça faisait un moment que, que je devais essayer, bah voilà, c'est fait. Euh, bravo, bravo Johan Scipion, ton, ton jeu il est super, j'ai kiffé. Voilà, ce roleplay numéro 13 est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, je vous remercie en tout cas très chaleureusement de l'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles chroniques du dragon. D'ici là, portez-vous bien, jouez même en hiver, ciao les relistes